C'est plaisir d'être encore une fois à la PyCon cette année. Je revois quelques têtes que j'avais vues l'année dernière à la presse de l'itération. Alors ça va être une presse vraiment différente cette année parce que ben, l'année dernière on était un petit peu dans la réflexion autour du design pattern itération. Aujourd'hui c'est une présentation très zen. On va faire du live coding. En fait, sculpter une fonction, je vous montre pas, il y a deux slides. Donc ça va vraiment pas être très très compliqué. On va faire ça tranquillement ensemble. On va partir de la petite fonction dont je vous ai normalement parlé, que vous avez pu voir sur le site de l'FPI, celle celle-ci, pardon, euh, qui est une fonction qui est extrêmement simple, qui prend une liste, qui boucle dessus, et qui affiche ce qu'il y a dedans. Tout le monde a déjà écrit une fonction comme ça, tout le monde peut la comprendre d'une manière ou d'une autre, et c'est pour ça qu'on part de ça, c'est une fonction qui est extrêmement facile à comprendre à la base. Et petit à petit, on va la modifier, la modifier, pour essayer d'obtenir un résultat, on va dire plus riche, plus flexible, euh, et aussi plus complexe, du coup. Alors, Qu'est-ce que fait cette fonction bon, fonction affichée, il n'y a rien de particulier. Hein. Si jamais je fais mon petit print dessus et que je fais afficher et que je lui balance une liste, a priori, si je mets mon Python dessus et que je fais ça, il m'en affiche 3 et il m'affiche un join none parce que j'ai mis un print devant qui ne sert à rien. Et cette fonction fait ce qu'on lui demande. Donc il n'y a pas vraiment de, de raison de lui en vouloir de quoi que ce soit. Mais, si on est dans le cadre de sculpter une fonction, c'est qu'on est intéressé par le côté artisanal du code et qu'on veut améliorer les choses petit à petit. La première chose qu'on va améliorer dans notre fonction, c'est le retrait des effets de bord. D'une manière générale, on essaye de limiter au maximum les effets de bord dans une fonction. Alors, en ce moment, il y a pas mal de, de choses qui se font autour de la programmation fonctionnelle. Ça revient en force, ça revient beaucoup à la mode. Et dans la programmation fonctionnelle, on va retirer énormément d'effets de bord. Ce n'est pas le cas en Python, on se retrouve avec beaucoup d'effets de bord en Python. Mais l'idée reste la même. Alors, pourquoi je dis l'idée reste la même C'est une idée générale, hein. on ne va pas retirer tous les effets de bord d'un programme, sans ça, votre programme ne sert à rien. Euh, si vous n'avez pas un programme qui peut écrire le résultat du calcul qu'il a fait, bah, personne ne sait le résultat du calcul, du coup, ce n'est pas très intéressant. Donc, en fait, en vérité, on programme pour les effets de bord. Mais l'idée, c'est que si vous êtes dans un grand programme, on imagine que ce cercle est un programme, et qu'à l'intérieur, c'est toute votre implémentation et qu'à l'extérieur, c'est le monde qui vous fait des entrées et des sorties, comme ceci. Donc, quand je dis entrée et sortie, je veux dire terminal, lecture de fichiers, base de données, requête web, socket, quoi qu'ils en soit. En fait, une entrée et une sortie, euh, ben, finalement, c'est tout, ce... enfin, tout ce qui vous traitez dans votre programme, mais que vous n'avez pas écrit avec vos petites mains dans le programme. Donc, grosso modo, l'idée, c'est de limiter les effets de bord aux extrémités de votre programme. Alors, dans un programme complexe, eh bien, évidemment, on va se mettre à tous les, tous les bouts du programme. Là, sur une fonction aussi simple, il n'y a pas grand chose à faire, il suffit de retirer le print. C'est pour ça que j'ai choisi cet exemple, c'est pour que ce soit simple. Euh, on va retirer le print, pourquoi Parce que le print bah, écrit sur le terminal, et le terminal, c'est un effet de bord. Donc, on va laisser au reste du monde, à l'extérieur de la fonction, de faire cet effet de bord. Pour Donc, la première chose à faire, tout simplement, on retire ce print. Donc, pour ça, bon, on écrit une petite variable, et puis on va se mettre une liste dedans, par exemple. Voilà. Et du coup, on va se faire un append sur notre liste. Malheureusement, pour que ça ça fonctionne, maintenant, il va falloir que je rajoute un espace là, et puis il va falloir que je mette un print. Et comme mon élément n'est pas nécessairement une chaîne de caractère, je vais être obligé de la convertir en, cha en chaîne de caractère. Donc je vais me faire un petit str dessus. Une fois qu'on a tout ça, pas vraiment envie, je veux toujours retourner une chaîne de caractère. Donc je vais me retourner mon anti slash point join sur mes morceaux. Et a priori, maintenant, si j'ai mon affiché et que je fais le plus là-dessus, je devrais avoir rigoureusement, je vais zoomer un petit peu là, parce que je pense que vous n'allez pas voir grand-chose. Voilà. Je me retrouve rigoureusement avec le même résultat. Simplement, bah, j'ai enlevé mes effets de bord. Bien. La fonction reste simple, mais on a déjà commencé à avoir une bonne pratique. Et l'avantage de cette bonne pratique, dès qu'on retire les effets de bord, c'est qu'on peut commencer tout de suite à tester la fonction. Parce qu'une fonction qui n'a pas d'effet de bord, bah du coup, la même entrée donne la même sortie. Et ça nous facilite vachement la vie. Donc on a un petit fichier, la test formateur, qui est à côté. Et puis je vais en profiter là, pour tester ma fonction. Donc je vais importer from euh, euh, formateur. voilà, Et je vais importer, on a dit, on l'avait appelé affiché, c'est ça. Et comme j'utilise PyTest, eh bien je vais pouvoir juste faire test affiché comme ceci. Prendre ma fonction affichée, qui finalement n'affiche plus grand-chose, on pourrait lui changer le nom. Euh, Par flemme, je ne vais pas changer son nom, mais en vérité, du coup, elle ne fait plus l'affichage, donc vous pourriez lui, lui changer le nom, ce serait tout à fait plus sympathique. Et donc, on va lui passer notre liste comme ceci. Voilà. Et normalement, bah, le résultat derrière, on va le comparer, pour savoir ce qu'il y a du drag donné. Alors là, on va avoir une chaîne de caractères, et on a un tiret, un 1, un saut de ligne, ensuite un autre tiret, et un 2, un autre saut de ligne. Et comme on a fait un john, on n'en a pas un autre saut de ligne. On a peint, donc on aura un 3, ici, et c'est tout. Et on met un petit assert ici, comme ceci. Et normalement, bah, je devrais avoir un petit run test qui apparaît là, voilà. Et j'ai donc mon test qui est passé, on ne le voit pas bien là parce que vous êtes loin, etc. Mais j'ai un petit tit vert qui me dit que tout passe bien, donc je suis content, mon test est passé. Bien, alors je commence à avoir maintenant une fonction qui est testable. Et l'avantage de ça, c'est que je vais pouvoir la modifier petit à petit, et puis voir si je suis en train de tout péter pour le reste du monde qui voudra utiliser ma fonction qui est absolument exceptionnelle et que je vais vouloir partager avec moi. Alors, bah, la première chose que je pourrais faire quand on a une fonction, c'est de donner un petit peu de flexibilité aux autres utilisateurs qui veulent l'utiliser. Ils vont vouloir utiliser ma fonction sans modifier le code qui est à l'intérieur. Pour faire ça, on rajoute deux bêtes paramètres. Le truc le plus évident à paramétrer, c'est ça, évidemment. On a cette petite partie-là. Les personnes vont peut-être vouloir le changer. On va l'appeler préfixe, comme ceci. Et puis, on va lui donner une valeur par défaut. Python nous permet d'avoir une valeur par défaut sur les choses qui paraissent évidentes. Ici, notre préfixe. Je retire du coup cet espace. Et ici, j'ai mon élément. Vu qu'on est dans le préfixe, vu qu'on va avoir une deuxième variable, si je fais ça, ça va commencer à devenir compliqué. Ce que je vais faire... Ici, je vais carrément mettre une petite f-string. Vous savez qu'en Python 3.6, on a obtenu cette merveilleuse petite syntaxe des string strings Et donc, du coup, je peux mettre ici mon préfixe. Voilà. Et puis, ici, je peux mettre mon élément. Et ça va formater ma chaîne de caractères automatiquement. Et comment je sais que je n'ai pas pété euh, ma fonction Tout simplement, je relance mon test. Voilà. Je vois qu'il tourne toujours aussi. Donc, c'est parfait. Mon ancienne fonction, telle qu'elle était, ma ancienne signature, la signature hein, pour ceux qui... Euh, découvre Python avec nous, et eh bien c'est cette partie-là de la fonction. Donc la signature euh, a été étendue, mais du coup n'a pas changé pour les utilisateurs qui l'utilisaient avant. C'est parfait, on peut continuer là-dessus. Et on va rajouter justement un petit test pour savoir si notre, euh, notre préfixe marche. Donc je vais le changer ici, je vais mettre ici un préfixe qui va être une petite étoile par exemple. Je vais relancer mes tests. Voilà. Hop voilà, il est passé, il est vert, je suis content. C'est la partie facile pour l'instant du live coding avec moi, parce que cette partie de la fonction elle, elle est très simple. Après, je crée un générateur dans les, dans les essais, le test passe moins souvent, on va dire. Alors, ensuite, une fois que je suis là, j'ai mon préfixe. Ici, là, j'ai mes F string, mais vous voyez cette partie-ci, là, elle est fixe. Et honnêtement, euh, la plupart des gens voudront probablement la changer si je, si je me pousse ou alors si je, je la mets dehors, je la partage avec des gens sur Python en faisant un setup.py, mais ben, peut-être qu'à un moment ou un autre, je vais me retrouver avec des gens qui vont me dire ah, je veux que ça, ça change. Alors, pour éviter ce genre de problème, ben, je vais mettre une variable pour ça également. Donc, je vais l'améliorer. Je vais changer, je vais mettre mon template ici, mais je ne pourrais plus utiliser une nouvelle string. Du coup, je vais retirer ma string. Je vais me faire une petite variable ligne ici qui va prendre mon template et faire la méthode format dessus en lui passant le préfixe, et voilà. Et donc ma ligne ici, va être ajoutée là. Donc je peux toujours vérifier si ma fonction est passée, je fais mon petit test, est-ce que ça marche non, Ça passe toujours, mais j'ai rajouté encore une fonctionnalité, j'ai une nouvelle manière d'étendre ma fonction, cette fois-ci en passant une string, et là, c'est une manière d'étendre typique de Python. Vous avez ici une chaîne de caractères avec un mini-langage que vous avez dans la doc. Et ce mini-langage, vous vous assurez que ces deux choses-là sont bel et bien disponibles à l'intérieur de votre chaîne de caractères pour lui passer. Du coup, n'importe qui qui passe ce template peut étendre la manière dont ça s'affiche. Typiquement, on va, rajouter un petit, ben, on va rajouter un petit test pour ça. Hein. On va ici mettre un template. Notre template ici, euh, ça va être une chaîne de caractères. On va lui mettre le préfixe ici, on va lui mettre un élément ici, Voilà. ça commence à être très très long comme ligne, alors on va la diviser en deux, rappelez-vous, en Python, on aime la lisibilité. on essaie de faire en sorte que les choses soient aux alentours de 80 caractères pour une ligne. Euh, les gens disent souvent que 80 caractères c'est pas beaucoup, mais regardez, je suis en 13, et 80 caractères c'est ici, là, c'est cette petite ligne-là. Donc finalement, ça a du sens dès qu'on veut montrer du code sur un endroit où on n'a pas beaucoup de résolution, des gens loin. Si on veut faire une comparaison de code également, il euh, y a une raison pour laquelle on choisit 80 caractères, à peu près, on n'est pas à deux caractères près, mais c'est parce que justement ça peut poser plein de problèmes si on a des lignes longues pour la lisibilité. Donc j'ai rajouté mon préfixe. Ici, là, je vais sauvegarder tout ça et je vais le comparer au résultat final. Voilà. Donc ici, j'ai maintenant trois tests. Et ici, mon préfixe met des, petits, euh, des espèces de petits trucs là sur les côtés. Je vais virer le préfixe, là, c'est pas utile. Voilà. Donc là on va avoir un tiret, et ici je vais avoir des braquettes autour, et voilà. Alors si j'ai bien fait mon boulot et que je reclique ici, normalement mon test passe, et mon test passe. Donc là je commence à avoir une fonction bah, qui est un peu plus flexible. On est pas mal, et jusqu'ici j'ai utilisé que des techniques de base, là normalement toutes les personnes qui ont fait un petit peu de Python dans la vie, euh, n'a pas appris grand-chose. Par contre, ce que vous avez vu, c'est la démarche. Comment je réfléchis Est-ce que je peux rajouter à l'intérieur Par contre, là, on va passer à la suite et ça va devenir un petit peu plus intéressant. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on arrive à la limite de ce qu'on peut faire de manière très flexible avec juste des paramètres. On pourrait rajouter plein, plein, plein, plein, plein de paramètres, mais ça va devenir, euh, ça va devenir vite un, un nombre énorme de paramètres et ça ne va pas être très flexible. Ce qui est en fait la chose la plus intéressante pour les gens, c'est cette ligne-là. Vous voyez ce template format. Ce template format, on l'identifie comme étant la partie que les gens vont vouloir le plus customiser dans notre fonction. Et puisque c'est ça, on va donner au monde extérieur l'opportunité de décider comment ce formatage va être. Pour faire ça, alors il y a des tas de manières de faire ça. On peut faire ça avec des fichiers de config, on peut faire ça avec des, avec des variables. Mais pour faire ça dans cet exemple précis, on va utiliser ce qu'on appelle l'injection de dépendance. Donc c'est un design pattern, vous en faites pas si c'est un gros mot et que ça paraît un petit peu compliqué. En fait c'est très simple, on va juste permettre au monde extérieur de passer par un paramètre, non pas une valeur comme un entier ou une chaîne de caractères, mais carrément une fonction. Donc le monde extérieur va nous dire voilà, voilà l'algorithme que je veux que tu utilises pour pouvoir formater ce qui à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer Je vais diviser ma fonction en plusieurs parties, je vais créer une autre fonction ici, que je vais appeler « formater ». Et cette fonction, elle va prendre en paramètre eh bien, mon élément, mon préfixe, et elle va prendre en paramètre également le template. Et elle va me retourner très exactement ça. Alors, le but, ce n'est pas de faire ça. Évidemment, on pourrait très bien se dire « je vais faire euh, « élément » Euh, Prefix, Template, et j'ai fait mon boulot. Ça va marcher, évidemment, si jamais je, je, le, je passe le, le test, ça va marcher très bien. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de faire en sorte que ça, se soit modifiable par le monde extérieur. Donc on va permettre aux gens de le passer en tant que variable. Donc ici, je vais me rajouter un petit paramètre que je vais appeler le formateur avec 2t et un q. Donc lui, c'est un formateur, ça c'est l'action de formater. Et ici, je vais lui dire que sa valeur par défaut, c'est cette fonction. Bim. Alors là, on commence à avoir des lignes longues, longues. Donc je vais demander à mon éditeur de code de mettre en forme le document. Hein il accepte cette ligne longue. Bon, pourquoi vous voyez, là, je, le formateur que j'utilise euh, va limiter, on va dire, le code à 80, entre 80 et 88. Vous voyez, il n'est pas, pas trop, trop agressif. Ce qui permet de vous laisser une marge de manœuvre. C'est comme un petit peu les, euh, les flashs sur l'autoroute. Bon, si vous êtes à 120 ou si vous êtes à 126 qu'à peu près ça passe, et puis si vous déplacez après, il vous allume. C'est à peu près la même chose ici. Alors, on a notre formateur là, et ce formateur, c'est lui maintenant qui va faire ça. Donc, notez ici que j'ai le nom de cette variable qui est là. Donc, je délègue au monde extérieur comment on va formater mon élément, que je peux du coup bah, rajouter dans mon AppleLing, ici. Et par défaut, je lui donne quand même le comportement que j'avais initialement, ce qui me permet d'une part de ne pas casser mes tests, a priori. Oui, j'ai pas cassé mes tests, donc jusqu'ici, tout va bien. Et d'autre part, ce que ça va me permettre, eh bien, c'est de permettre à qui que ce soit de me dire « Tiens, cette formatage, je veux que ça soit fait avec cette fonction. » Donc pour vous donner une idée, on va créer un petit test qui va faire exactement ça. Alors là, je vais passer une fonction complète, mais il n'y a pas vraiment besoin de le faire. Hein. Par exemple, si je prends un nouvel affiché et je me mets ici, voilà, je vais mettre un résultat. Et ici, je vais demander à ce que le formateur, ce soit une lambda, soyons fous, et ma lambda, elle prend donc en paramètre, elle prend mon élément, elle prend mon préfixe et elle prend le template. Et elle retourne ce que je veux. Là, je vais lui faire retourner une constante. Du coup, si je veux vérifier ce qui se passe, je fais mon petit assert encore une fois. Et là, normalement, je vais obtenir bla anti-slash n, bla anti-slash n. Et là, puisque techniquement, il va, en formatant, il va ignorer tout ce que je lui passe, il va juste me retourner blablabla. Ici, on pourrait décider par exemple qu'il prend la date du jour et qu'il l'insère, ou il formate en JSON. En fait, le, cette fonction ici peut faire n'importe quoi. C'est tout l'intérêt de l'injection de, de, de dépendance. C'est que vous vous fichez complètement de savoir, de manière exhaustive, tout ce que le reste du monde peut avoir besoin de faire. Vous dites seulement, vous faites ce que vous voulez, moi je vous donne les clés de la maison. Donc ici, on utilise de nouveau notre affiché, je vais lancer mon petit test unitaire. Ah, il y a une petite erreur, ça y est, première erreur, qu'est-ce qu'il me dit Je n'ai pas de keyword de formateur. Alors, qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait J'ai mis deux T ici. Voilà. Allez, allez, allez, allez, allez. Alors, qu'est-ce qu'il me dit encore Formateur is not defined, parce que je ne l'ai pas importé déjà. Sinon, on n'ira pas très loin comme ça. Voilà, et ici j'ai mis, non c'est bon, et là, j'ai pas corrigé non plus. Vous voyez, c'est assez sympa d'avoir un éditeur qui tourne bien, on a des petites alertes comme ça en rouge qui vous dit qu'on a un problème. Alors, alors, j'entends une question, un murmure par là, quel est cet éditeur Alors, en fait, vous pouvez faire ça avec des tas d'éditeurs, hein, que ce soit Vimi, Max, PyCharm, et pourtant, ça fait ça très bien. Moi, j'utilise VS Code, c'est open source, ça marche très bien aussi. Euh, normalement, je dis ça à la fin. Mais demain, on a un atelier de 3 heures sur l'outillage d'un projet Python et on va voir comment on set-up tout ça. Absolument tous les outillages que vous pouvez avoir pour, pour faire un projet Python. On apprendra ça demain ensemble si vous voulez bien. En attendant, bah, on va essayer de l'utiliser. Alors, du coup, on n'est pas obligé de passer du tout par un IDE. Hein. Je peux tout à fait lancer PyTest ici. Et il va me dire si jamais j'ai un problème ou pas. Là, par exemple, il me dit importe erreur. Et d'ailleurs, je n'ai pas de formateur à importer. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et alors là, il me dit, attention, on a mis 1, 2, 3, et on obtient blablabla, mais lui, non, on devrait obtenir blablabla, mais on obtient 1, 2, 3. Donc j'ai encore fait une erreur quelque part, je lui ai passé 1, 2, 3, ici j'ai mon formateur, et ça devrait être voilà ce formateur-là. Ce n'est pas lui que je veux appeler, c'est celui qui est en variable. ici. Donc, normalement, là, ça devrait être bon, je runne mon test, et il est content. Je runne mon test de la ligne de commande, pareil, j'ai du vert partout. Le vert, c'est la santé quand on fait du test unitaire. Ok. Alors, une fois que j'ai fait ça, donc là, j'ai commencé à avoir une fonction qui est un poil plus complexe. On a déjà euh, de l'injection de dépendance. Euh, je pourrais encore essayer de rajouter des petits paramètres. Par exemple, je pourrais me dire, ici, là, j'aimerais bien customiser ça. Donc, je pourrais rajouter un paramètre là-dessus. Euh, mais on peut faire encore quelque chose de plus générique. Voyez-vous, là, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est que la personne nous passe une liste et de l'autre côté, on lui retourne une string. Déjà, le coup de passer juste une liste, c'est pas très pythonique. Euh, en général, ce qu'on veut, c'est qu'on puisse accepter en entrée n'importe quel itérable. Si vous avez été là au talk de l'année dernière, vous savez que Python et l'itération, c'est vraiment les meilleurs amis du monde. Et du coup, ici, là, bah, cette merveilleuse liste, en fait, euh, ça devrait pouvoir être n'importe quel itérable. Alors, ça tombe bien. A priori, ça marche sans avoir rien à faire. C'est-à-dire que euh, si jamais ici je mets. Allez, on va se faire un autre petit affichage. Je n'avais pas prévu ça dans le talk, mais. C'est parti Ici, au lieu de mettre une liste, je décide de mettre une chaîne de caractères, A, B, C. Ça va marcher normalement, naturellement. Et je devrais avoir A ici, B ici, et C ici. Et si je lance mon test, il est content, parce que les chaînes de caractères sont itérables. Qu'est-ce qui est itérable nativement en Python eh bien, Les dictionnaires sont itérables, les tuples sont itérables, même les fichiers sont itérables. Donc, euh, a priori, vous pouvez utiliser déjà cette fonction avec énormément de choses. Bien Qu'est-ce qui nous intéresse donc derrière tout ça On a déjà cette idée d'itérabilité ici. Mais quand on a un itérable, en général, il n'est pas tout seul. On a très souvent plein de collections d'itérables. Parfois, ils sont hétérogènes. Leur point commun, c'est le fait qu'ils soient itérables. Et peut-être que vous allez vouloir concaténer ces itérables pour pouvoir les passer à la fonction. Comme en Python, on aime bien aider les gens. On va rajouter dans cette fonctionnalité euh, la possibilité de passer autant d'itérables qu'on veut. Et en Python, bah, quand on sculpte une fonction, on a la possibilité de faire... Comme ceci, une petite étoile pour dire accepte un nombre infini de paramètres positionnels. Donc en fait, je vais accepter plein, plein, plein, plein d'itérables. Et ça tombe très, très bien. Python est très bien armé pour gérer les itérables. Je peux faire from iter tool import et ensuite chain. J'ai ma chaîne ici. Et cette chaîne, je vais pouvoir faire hop, élément ici, chain, et prendre mon premier itérable tous mes autres itérables et les on attention ça ça marche en python 3 hein, ce joli petit package ici mais c'est très pratique. Et donc là ici j'ai tous mes itérables qui sont concaténés les uns avec les autres donc en faisant cette petite magie en fait ben j'ai mon premier itérable qui est comme ça puis mon deuxième itérable qui est comme ça et en fait le chain, ce qui me fait c'est qu'il me fait un lien entre les deux je peux en avoir une infinie hein et il me fait croire qu'il n'y en a qu'un seul derrière qui est donc dans la variable element derrière. Et peu importe si ça c'est une liste, peu importe si ça c'est une chaîne de caractères, et peu importe si ça c'est un fichier, pour Python, un itérable est un itérable et il s'en fiche complètement. Donc ça c'est intéressant, on a notre élément ici, bouffe, et voilà, on a toujours notre for élément in -élément qui fonctionne, et a priori si je lance mes tests unitaires, il est toujours content, donc je n'ai rien cassé. Donc ça veut dire que les utilisateurs de ma fonction en version 0.1, là, ils sont toujours contents. Ils peuvent toujours utiliser ma fonction telle qu'elle était au départ. Donc ça, ça, ça, sympathique. Ici, vous voyez que j'ai éléments, j'ai morceaux, etc. Ça commence à faire très, très impératif. Voyons voir si on peut rendre tout ça un petit peu plus déclaratif. On a un morceau on remplit au fur et à mesure, mais on a des belles listes en intention. En question. on doit pouvoir transformer ça d'une manière ou d'une autre. On va essayer de mettre tout ça sur une ligne et de transformer ça en un générateur. Donc ici, j'ai une variable élément, mais on part de éléments, donc forcément ça va être des éléments. C'est pas très intéressant de l'écrire en toutes lettres. Et ici, qu'est-ce que je vais avoir ben, Je vais avoir des lignes au final, c'est ça qui m'intéresse. Là, mon morceau il me sert plus à rien. Et donc mes lignes, je les passe là. Et là, j'ai réduit tout ça à ben, quelque chose d'un petit peu plus compact, et ici, de déclaratif au final. Par contre, il faut que je rajoute des parenthèses pour lui signaler ce que je veux. Là, je lui dis que je veux un générateur. Là, vous voyez qu'il commence à être pas content, je commence à avoir quelque chose de trop gros. Euh, je vais formater mon document, voilà. Là déjà, c'est un petit peu plus pratique. Alors, ici donc, on retestons tout ça. Eh, ça a l'air de passer, ça a l'air de passer. Très bien. Donc là maintenant, j'ai mon générateur, j'ai mon formateur sur le côté. Donc ça c'est plutôt bon signe, on a réussi à extraire une fonction, on a réussi à rendre voilà, la fonction plus déclarative. Alors certains n'aimeront pas ce style, et c'est parfaitement ok. Si jamais vous préfériez auparavant le style impératif, et que vous êtes plus confortable avec ça, surtout rappelez-vous qu'il n'y a pas de bon ou de meilleur style de programmation d'une manière ou d'une autre. Les styles de programmation en Python, ce n'est que ça, on appelle ça les paradigmes, mais vous pouvez appeler ça juste des styles. Mais ce n'est que ça, ce sont des styles, c'est-à-dire que vous avez des gens qui vont programmer en fonctionnel, vous avez des gens qui vont aller programmer en programmation orientée objet, il y en a qui vont le faire en impératif. Il n'existe aucun programme que vous puissiez faire en fonctionnel et pas en orienté objet ou vice-versa, vous pouvez toujours tout faire, c'est juste comment vous appréciez que les choses soient explicitement euh, étalées dans votre programme. Alors, Évidemment, il y a des styles qui sont plus adaptés à certaines tâches qu'à d'autres. Par exemple, si vous mutez beaucoup un état central, la programmation orientée objet est très agréable. Euh, si vous faites des pipelines de traitement de données, euh, la programmation fonctionnelle est extrêmement efficace. Et si vous faites du scripting, l'impératif, c'est parfait pour ça. Euh, dans notre cas, vous voyez que Python accommode très, très bien plusieurs styles. En fait, il fait très bien l'objet, le fonctionnel, l'impératif. Euh, si vous êtes un fan de fonctionnel, euh, forcément, vous savez qu'il y a des tas de choses qu'on peut muter. Donc, ce n'est pas du fonctionnel parfait, ce n'est pas pur. Mais il est quand même assez à l'aise avec tout ça. Et donc ici, là, on fait un petit peu de déclaratif, donc un petit peu de fonctionnel, parce que c'est un style que j'apprécie. Mais encore une fois, ne vous sentez pas obligé de faire ça pour d'autres choses. Ceci dit, le fait de le faire me permet euh, de faire une chose assez intéressante, c'est de faire la transition pour la suite. Qu'est-ce que ça a fait, le fait que je fasse ça Eh bien, ça a transformé le remplissage d'une liste, qui a donc été créé un objet liste et puis ensuite la modifier au fur et à mesure, au fur et à mesure et au fur et à mesure. Et donc derrière, il y a un arrêt qui est créé, il y a des éléments qui sont déplacés, copiés, etc. Par juste la déclaration d'un algorithme. Quand on fait ça, ça crée un générateur et le générateur ne fait rien. Cette ligne-là, littéralement, ne, ne fait rien. Elle ne processe pas du tout les données. La, la procession des données, elle se fait ici, au niveau de ligne. Quand le générateur est lu, à ce moment-là, tout l'algorithme qui est à l'intérieur est exécuté. Et donc du coup, vous bah, vous retrouvez avec euh, les données qui sont générées au fur et à mesure. C'est pour ça que ça s'appelle un générateur. Bien, L'intérêt de ça, c'est que ça économise pas mal de mémoire. On ne se retrouve pas avec le chargement de toute la liste qui est remplie au fur et à mesure, et ça économise aussi un peu de traitement. Et l'autre avantage de ça, c'est que ça va nous aider à faire un petit peu de refactoring, c'est-à-dire de, encore une fois, diviser notre fonction en plusieurs morceaux. Donc on va diviser notre fonction de nouveau en plusieurs morceaux. Pourquoi Eh bien, Ici, je vous ai dit, on commence à arriver vraiment à la limite de ce que peuvent faire les paramètres. On a bien progressé avec notre callback ici, notre injection de dépendance avec Formata. Mais euh, on n'a pas vraiment le contrôle sur la manière dont sont formatés les lignes. Et puis, qu'est-ce qui se passe si les personnes ne veulent finalement pas toutes les lignes Qu'est-ce qui se passe si les personnes veulent euh, avoir un contrôle sur l'affichage des lignes Par exemple, ils veulent en afficher 10 000, faire une pause, afficher 10 000, faire une pause, afficher 10 000, faire une pause. Pour l'instant, avec notre manière de faire, c'est pas possible, parce qu'on prend toute notre liste, on la concatène et on balance la grosse chaîne comme ça. C'est pas vraiment pratique. Donc pour ça, on va diviser la fonction en deux, et la première partie, on va lui faire faire la génération des lignes, et la deuxième partie va juste concaténer en une chaîne de caractères. Donc vous allez voir, celle-là, elle va devenir tout ritiquée à la fin. Ok, donc on se fait une autre fonction, qu'on va appeler produire par exemple, et elle va prendre exactement les mêmes paramètres, on va rien changer de ce côté-là. Voilà. Ouf. La différence, c'est qu'elle va s'occuper de ce traitement-là. Et ici, là, elle va retourner le générateur lui-même. Voilà. Donc du coup, mon produire, je vais l'utiliser ici. Flûte. C'est extrêmement dur de s'entraîner à dire flûte quand c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais bon, il y a une caméra. <rire> Ok, très bien. Donc là, j'ai mon itérable que je passe à produire. On met tous mes autres potentiels itérables infinis qu'on pourrait me passer ici. Ici, il y a un préfixe qu'on va me passer. Il y a mon template qu'on va me passer également. Voilà. Et puis, il y a mon formateur qu'on va me passer également. Et ce que je devrais récupérer à la fin de tout ça, eh bien, ce sont des lignes. Et donc, normalement, si je formate mon document, voilà déjà un petit peu moins velu et que je lance tout ça si j'ai bien fait mon travail le test passe toujours. Donc là j'ai encore fait une refactorisation où j'ai bougé du code en dehors de ma fonction la signature de ma fonction n'a pas bougé par contre, ce qui a été intéressant ici c'est que j'ai une nouvelle fonction et cette nouvelle fonction elle me donne une fonctionnalité que je n'avais pas avant, c'est de pouvoir récupérer le flux des lignes individuelles sans avoir à me préoccuper du formatage sous forme de chaîne finale je ne me préoccupe pas de l'agrégation et donc, je donne une liberté aux gens qui pourraient vouloir utiliser, à un moment donné, euh, ma bibliothèque. Donc là, bah, produire, mais évidemment, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut la tester. Donc, on va la rajouter là-dedans. Donc ici, on n'a qu'un seul test, et vous voyez, on a deux nouvelles fonctions, qu'on n'a toujours pas testées depuis tout à l'heure, c'est pas mal, j'aurais dû tester, hein, euh, formater tout à l'heure. Alors, on va tester, formater, test, formater... Test formaté, qu'est-ce qu'elle prend en paramètres Elle prend éléments, préfixes et template. Donc on va l'importer. Voilà. Et tant qu'on y est, on va importer produire aussi. Vous notez que j'ai mis tout en français, évidemment. Ne faites pas ça en prose, hein, mais pour des raisons de, euh, pour des raisons de, bah, de pédagogie, parfois c'est agréable, surtout si on a des très très grands débutants dans l'assemblée. Et j'ai organisé ce talk pour être plus facile que celui de l'année dernière, histoire que ça soit plus accessible à tout le monde. Donc du coup, je me suis dit, je vais le mettre en français, ce sera, ce sera plus détendu. Ce sera moins formel. Ok, donc on va, on va tester notre formaté, comme ceci. Et notre formaté, on va lui passer, oh. on a dit un élément, potentiellement un fixe, et le dernier, c'était le template. Donc je vais lui passer ce template-là. Et donc là, je me retrouve avec, normalement, l'équivalent de ça, non, pas ça, pas ça, ça. Je devrais obtenir quelque chose comme ça. Voilà. une chaîne de caractères parce que lui il formate un seul élément et c'est une étoile ici pardon. Voilà et je fais mon insert Alors, voyons voir si ce test passe. Quand on fait un test unitaire en général, on s'assure qu'il échoue avant de le faire passer. Je, je prends des raccourcis ici. Alors, donc j'ai formaté ici et j'ai vérifié que sa valeur de retour était bien égale à ça Cette fonction fait normalement son boulot et on va tester le produit maintenant. OK. Testons produire. Alors, produire prend mais exactement la même signature que l'autre. On va tout lui passer d'un coup, comme ça on va tout tester. Euh, et du coup, du coup, du coup, du coup, je vais prendre ça. Non, certainement pas, je vais prendre ça. Voilà, là je prends les templates, et là je mets produire à la place. Donc, normalement, elle a la même signature qu'affichée, excepté la valeur de retour qui change. Donc, la valeur de retour ici dans Res, c'est supposé être un générateur. Comme j'ai n'ai pas l'intention de vérifier le contenu d'un générateur à la main, je vais le transformer en liste derrière, ce sera beaucoup plus simple pour moi. Et derrière, là, je vais vérifier qu'il y a bien dedans mes trois éléments formatés tels que je le souhaite. Alors j'ai piqué celui-ci, donc euh, template ici, donc normalement je devrais obtenir ça, mais sous forme de liste. J'ai ça, je le mets à droite et à gauche, et là je ne devrais pas avoir les sous lignes, et je devrais avoir une virgule. Allez. On y croit. Mais ça passe. Alors, du coup, euh, on va faire la même chose ici. Formateur, lambda, etc. On va faire la même chose que ça. Voilà, pour histoire qu'on puisse bien voir que toutes les étapes fonctionnent. Donc là, je devrais avoir le blablabla, bla bla, de la même manière. Voilà, sauf que ici, je devrais pouvoir faire liste res. Et ici, hop, voilà, ok, et là je lance, c'est bon, ça passe. Donc là j'ai testé mes trois fonctions, et donc je vous récapitule un peu les étapes, euh, on a d'abord passé sur une, une fonction qui était très très simple, puis on a décidé de rajouter quelques paramètres pour rendre tout ça plus facilement, euh, utilisable par utilis des, les gens de l'extérieur. Notamment, on a rajouté des paramètres par défaut, on s'est assuré qu'on avait utilisé le string templating, on s'est assuré qu'on a utilisé le duct typing pour l'itérabilité, donc on n'était pas juste en train de travailler sur une liste. Quand vous entendez duck typing, donc le, le typage canard, grosso modo, c'est juste une, avoir une interface implicite. Hein. Le, le petit jeu de mots, c'est euh, si ça marche comme un canard, si ça fait le bruit d'un canard, on peut l'utiliser comme un canard. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'utilise rarement des canards. Donc du coup, l'analogie ne me parle pas tant que ça. Mais c'est ce qui se passe. Alors le doc typing, c'est voilà, j'utilise n'importe quel itérable. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on a fait l'injection de dépendance. Donc on a pris une fonction, on l'a autorisée en paramètre, on lui a mis en une valeur par défaut. La chose la plus importante pour bien comprendre l'injection de dépendance, c'est qu'ici, on passe une référence à la fonction et pas le résultat de l'appel de la fonction, bien entendu. Donc ici, je ne mets pas des parenthèses. Je ne mets pas de parenthèse à l'appel de ma fonction. Je mets juste le nom de la fonction. Donc je lui passe sa référence. Et ensuite, on a extrait donc, ce formatage pour, ce, pour faire cette fameuse injection de dépendance. Et puis derrière, on a transformé le traitement en un générateur qu'on a extrait lui aussi. Alors, dans ma première version, ici, j'avais yield à la place de mon expression génératrice. Euh, mais c'est franchement pas nécessaire ici. On peut juste retourner le résultat de l'expression génératrice et ça va marcher tout seul. <rire> mais qu'est-ce donc Ok. Alors, une fois qu'on a ça... Eh bien, on a une fonction qui commence à être confortable, elle est bien testée, elle est utilisable par le monde extérieur. Et euh, une fois qu'on a quelque chose qui est utilisable par le monde extérieur, bah, on veut pouvoir le partager. Et pour pouvoir le partager, on va la rendre plus facile, euh, on va dire, à manipuler, à tester, à, à détecter, etc. Une des choses qu'on peut faire maintenant avec Python 3, c'est utiliser ce qu'on appelle les type-int. Donc on va rajouter le typeinting sur notre fonction. Alors, les typing en Python, et c'est tout simplement mettre des annotations après les paramètres. On peut aussi les mettre sur les variables, on ne va pas le faire dans, ce, dans cette formation. Ici, j'ai mon paramètre littérable et ici je peux mettre quel type cette variable possède. Alors, Pourquoi c'est intéressant Parce que vous allez avoir des outils, le plus célèbre c'est MyPy qui va pouvoir vous dire si vous faites n'importe quoi plus tard et que ce que vous êtes en train de passer, eh bien, ça n'est pas du tout lié au type que vous êtes en train de vouloir essayer d'utiliser. Du coup, Ici, notre itérable, on va lui dire que ce qu'on attend, c'est un itérable. Alors, attention, quand je vais faire ça, ça va uniquement m'aider dans mon outillage. Python ne va pas du tout vérifier ce type quand il s'exécutera. Donc, c'est le principe de type int, hein, il n'y a pas de vérification du tout, ça n'a aucun poids sur le programme, c'est juste de l'outillage. En fait, c'est une documentation un peu active, si vous voulez, en quelque sorte. Donc, pour faire ça, il nous faut le module typing, from typing. Et on va commencer par dire, bon attends, on va d'abord faire enfin celle-là. Là, le formaté est simple. On va lui dire, le type de élément, c'est de type string. Le type de préfixe, c'est de type string aussi. Le type de template, c'est le type string aussi. Ensuite, la valeur de retour, elle se fait avec un petit zigouigoui, comme ceci. Et c'est de type string, pardon. Et c'est de type string aussi. Voilà. Donc c'est intéressant. Maintenant, si quelqu'un regarde ma fonction, il voit immédiatement tous les types d'entrée et de sortie de ma fonction. Et plus encore, si jamais j'utilise « formater » ici, par exemple, et que je lui passe un entier derrière, eh bien, automatiquement, je vais avoir, vous voyez, tout en bas, MyPy qui me dit « Error, argument 1 de formateur ». Et en fait, derrière, il y a plus de texte, mais grosso modo, il va expliquer que cet argument-là n'a rien à faire là, puisque c'est supposé être une chaîne de caractères et pas un entier. Euh, MyPy était absolument inutilisable au jour de sa sortie il a fait énormément de progrès et maintenant euh, non seulement ça marche plutôt bien mais en plus il y a une très bonne intégration dans les IDE particulièrement vous avez une excellente intégration dans PyCharm et dans VS Code donc du coup ça vaut vraiment le coup de l'utiliser maintenant pour les projets qui commencent à devenir complexes ou les choses que vous allez partager alors ensuite produire, itérable par contre on n'a pas de type itérable comme ça donc on va devoir l'importer du module typing Et le mettre là. Et vous allez voir un problème. Alors, là, j'ai une valeur par défaut. Vous voyez, j'ai fait une, une, une bêtise qui est facile à faire. C'est de vouloir mettre le type après. Il faut mettre le type avant. Là. Hop, là. Sinon, c'est une syntaxe. Alors. Donc ça, c'est une string. Ça, c'est aussi une string. Et ça, c'est un callback. C'est un callable, pardon. Ah oui, effectivement. Je l'ai fait beaucoup, celle-là. Je ne sais pas pourquoi. Il doit essayer de me dire quelque chose. Alors et ici j'ai un callable alors en Python on a les itérables en, fait, en anglais iterable, euh, qui donc sont les choses pour lesquelles on peut passer une boucle fort dessus et les callables ben, c'est toutes les choses qu'on peut appeler, c'est à dire celles sur lesquelles on peut passer une parenthèse, et en courante et fermante derrière le nom les fonctions sont évidemment les callables auxquelles on pense tous mais en fait les classes sont aussi des callables et tout objet qui contient une méthode underscore underscore call est aussi un callable en Python, en fait il y a au moins trois choses qui sont des collables euh, en bidon. Donc ici, on accepte n'importe quel collable pour notre, euh, notre paramètre formateur. Et là, vous voyez quand même un des défauts euh, assez importants du type hinting, bah, c'est que ça rajoute quand même de la lourdeur au code. Hein. Là, on commence à avoir beaucoup de choses. Euh, c'est pour ça qu'avoir un bon formateur, c'est quand même sympathique, parce que là, du coup, tout est aligné et c'est beaucoup plus visible. On peut voir que ça, c'est le type, à chaque fois, là, ça, ça parle beaucoup mieux. Et ensuite, je retourne quelque chose. Qu'est-ce que je retourne ben, Je retourne un générateur. Là. Donc on va mettre, hop, générateur. Voilà. Et mon générateur, je sais que les gens l'utilisent généralement extrêmement simplement, mais en fait, un générateur a trois choses. Il a sa valeur de retour, ici, qui va être une string. Et ensuite, il a ce qu'il peut faire sortir au niveau des yields. Là, on ne sort rien au niveau des yields, donc on les donne. Et aussi, il y a aussi une valeur de retour possible qu'on n'utilise pas non plus ici. En fait, les générateurs sont des choses qui sont... Euh, vraiment beaucoup plus profonde qu'on le pense, donc en fait il y a plein de choses qu'on peut faire avec. Euh, mais on va en rester là pour l'instant, on va utiliser nos générateurs de la manière la plus simple possible, c'est ce que vous allez tous faire à un moment ou autre. de toute façon on va rarement plus loin que ça. une liste Alors c'est pas une liste Non, une liste Ah, tu veux remplacer le nom de la variable Ah oui, mais c'est pas, pas une liste. Non, c'est pas une liste. En fait, ça, c'est plusieurs paramètres. Donc, en okay, fait, ce qu'on est en train de dire... Non, ça, ça, va, pas de de... Ce de... ça va pas être une liste. En fait, on n'est pas en train de détecter le type de ce qu'on va obtenir. On est en train de, de lui donner le type de ce qu'ils vont passer. Donc, ce qu'ils vont passer, c'est uniquement des itérables. Ils ne vont jamais nous passer une liste. Et mypass c'est comme ça qu'il va le voir. Okay. Mais ce on... sinon, on pourrait mettre tuple. Dans ta vision des choses, il faudrait mettre tuple, itérable. Parce qu'on va récupérer, c'est un tuple, en fait. c'est un tuple. Ouais, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. En fait, les deux visions sont acceptables. Celle que MyPy a choisi, c'est celle-là. Alors, ensuite, on a le affiché. Donc, il y a exactement la même signature. Donc, normalement, ça ne change pas. On peut copier-coller exactement ça. Voilà. Et donc là, on commence à avoir quelque chose qui est quasiment est un look professionnel. Il y a des gens qui ont dit... Euh, le type in, ça fait ressembler Python à Java. Bon, ok. On n'est pas, pas exactement non plus dans cette, dans cette complexité-là, mais c'est vrai que clairement, tout à coup, on est loin du, du pseudo-code exécutable qu'on vante souvent avec Python. L'avantage, par contre, c'est quand on a un très très très gros projet et que vous n'avez pas le temps de regarder toute la doc et que vous n'avez pas envie de lancer le truc pour voir qu'il y a une type error ou une value error qui pète à un moment donné ou à un autre, et bien ça, ça va vous permettre de vous sauver pas mal de temps. Est-ce qu'il faut toujours mettre des, typings, des type pardon Absolument pas. Euh, J'en mets, on va dire, sur un projet sur 5 ou 6 peut-être en général. Ce n'est pas nécessaire, ça dépend de la taille du projet bien entendu, mais ça dépend aussi de la nature du projet. Si vous faites une vue web, euh, il y a assez peu de raisons dans votre vue Flask ou Django de rajouter des type int. Par contre, si vous commencez à faire une bibliothèque, euh, que sais-je, pour euh, modifier, euh, pour faire du machine learning et que bon, vous avez des inputs qui peuvent être extrêmement variés, Là, ça peut être intéressant pour quand les gens utilisent notre bibliothèque qui est complexe à configurer, ils trouvent facilement s'ils sont en train de faire des erreurs. Ok. Et maintenant qu'on a fait nos type int, qu'est-ce qui nous reste derrière Et bien, Il ne nous reste plus qu'à documenter tout ça. Et la documentation de, des fonctions, bah, ça passe tout simplement par les docstrings en Python. Euh, donc une docstring, c'est juste une petite chaîne de caractères qu'on a écrit en dessous. Encore une fois, utiliser un... un bonne idée pour vous faire ça automatiquement, vous n'avez vraiment pas envie d'écrire toute la docstring à la main. Donc vous avez un template. Alors, le format de la docstring n'est absolument pas euh, quelque chose d'obligatoire. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dans une docstring. Ça, c'est la théorie. La pratique, c'est que tout le monde va utiliser derrière avec les docstring des documentations et que la documentation la plus utilisée, le, pardon, le générateur de documentation le plus utilisé en Python, c'est Sphinx. Et Sphinx, il comprend trois types de docstring, trois formats. Il y a le format de NumPy, le format de Google et le format qui est euh, en RST, qui est celui qui est fourni avec Sphinx de base. Euh, personnellement, j'aime beaucoup celui de Google, donc c'est celui que je vais utiliser là. Euh, vous choisissez celui que vous voulez, mais l'important, c'est de vous en tenir à un format. Pourquoi bah Parce que d autre, ça veut dire que votre éditeur de configuration est, et bien, il va être capable d'extraire tout ça et il va générer une doc et vous n'aurez pas à générer la doc pour l'API de votre programme. Il va prendre toutes les fonctions, il va insérer les docstrings partout et il va vous mettre les docs à chaque fois. C'est vraiment fantastique. Donc du coup, prenez un bon format. Celui-ci est assez lisible, vous voyez, j'ai mes arguments ici, j'ai mon returns là. Et après ici, j'ai juste à remplir les blancs. Alors, première chose à faire, ce joli summary là, normalement on met une ligne pour dire ce que fait rapidement la fonction. Vous n'avez pas besoin d'ici de décrire tout ce qu'elle fait. C'est absolument impossible en une ligne de décrire tout ce qu'elle fait. Donc on essaye de trouver une explication générique de ce que fait la fonction ici. Donc par exemple, ici, pour formater, euh, retourne une représentation euh, sous forme de string d'un objet, par exemple. Vous voyez, c'est assez vague, ça ne peut pas être plus précis que ça, parce que j'ai qu'une ligne. Mais il faut que ça tienne sur une ligne, parce que c'est ce qui va popper dans divers outils euh, sur la première ligne. Donc c'est ce qui nous intéresse. La deuxième chose, c'est qu'ensuite, ici, vous pouvez vous lâcher. Vous pouvez mettre des tartines et des tartines. En fait, vous allez voir, c'est pas rare du tout qu'on se retrouve avec des strings qui soient beaucoup plus longs que le code, au final. Donc du coup, ici, là, vous pouvez expliquer en long et en large ce que fait formater. Je vais pas le faire parce qu'il n'y a rien de plus ennuyeux que de regarder une conférence avec un mec qui tape ses strings, Je suis désolé, je ne sais pas. Mais, euh, mais voilà, l'idée, c'est là, vous pouvez y aller, vous pouvez vous lâcher. Ensuite, vous balancez les arguments, donc le nom des arguments. Et ici, vous voyez, là, j'ai les types, mais ils sont déjà là donc avant on entrait les types ici il a même été suggéré à une époque que dans les types int euh, on soit capable de les mettre ici et que ça soit détecté euh, ça n'est jamais passé on, on a débattu ça sur Python ID et finalement Guido a mis son veto Boom. et donc du coup ça bah, a terminé donc du coup euh, maintenant qu'on les met ici, ici ils ne sont plus nécessaires il existe un plugin, je ne sais plus son nom quelque part, qui vous permet de les retirer et que Sphinx les connaisse de là donc faites-vous plaisir, retirez-les et ensuite là, mettez une description pour bah, tout simplement chaque paramètre. Voilà à quoi sert l'élément, par exemple, bah ça, ça va être l'objet à, for à formater. Voilà le préfixe à mettre avant l'objet, euh, la, la chaîne de caractères à mettre avant l'objet. Et là, vous voyez déjà l'ennui commence. C'est pour ça que je vais arrêter ici. Mais vous voyez l'idée. Template, etc. Mon returns, bah, c'est la valeur que je vais retourner. Donc, pareil, le type n'est pas utile, mais vous pouvez mettre votre description. Mais un truc que ne me met pas mon template et qui est la chose la plus importante à mettre dans une docstring, ce sont les exemples. Vous pouvez mettre des exemples de code ici. Donc, mettez toujours, si possible, un bel exemple de code là. Là, vous mettez ça. Vous commencez par trois chevrons. Vous prenez le formaté là, comme ça, bim. Et ensuite, vous me prenez un élément. Vous pouvez même directement le piquer de votre de votre test unitaire, par exemple là j'ai ça, allez hop, je le pique directement ici. Voilà, je mette un petit prime devant parce que c'est ce que les gens vont faire. Ok. Et ici, du coup, j'aurai pas ça, je vais obtenir ceci. Ça, ça peut même être exécutable. On appelle ça la doc test. Donc, il existe tout un tas de bancs de tests unitaires, pytest, enfin, le fait, qui est capable d'exécuter ces tests là pour voir si c'est à jour votre doc. Alors c'est mitigé, mon avis, sur la doc test. C'est pratique parce que ça vous permet de garantir que votre doc est à jour, d'un côté. D'un autre côté, à maintenir pour que les tests soient vraiment valides, c'est pas évident, c'est pas très flexible, etc. Donc, euh, moi, j'ai arrêté de le faire, mais c'est bon à savoir que c'est possible, d'une part. Et d'autre part, l'exemple maintenant est super pratique. Là, quand vous arrivez ici, vous lisez ça, c'est très, très pratique de pouvoir retrouver formateur et regarder ce qui se passe. Si je lance Python maintenant et que je fais from... Euh, formaté, importe, formaté. Euh, non, pardon, c'est. Hop, je fais n'importe quoi. Euh, c'est le premier en plus qui fait n'importe quoi. Oui, oui, tout à fait. Merci. Ah, j'ai choisi mes noms, mais vraiment parfaitement. Ok. Et là, donc du coup, si je fais un petit help sur formaté, eh bien j'ai mon aide qui apparaît ici donc qui est automatiquement détecté par Python et qui est intégré, donc ça c'est sympathique déjà pour les gens en ligne mais surtout si jamais je fais du Sphinx derrière ça aussi Sphinx on le verra à l'atelier de demain et eh bien vous aurez ça qui sera intégré directement dans votre documentation donc tout ça c'est fort pratique évidemment vous pouvez le faire pour chaque fonction ici et vous euh, vous retrouvez avec euh, une documentation qui est complète, sachez que la docstring peut aussi être mise au niveau du module donc dans cette histoire on a vu cette toute petite fonction au début qui faisait des prints et à la fin, ça devient cette espèce de triplet L. Alors je vais vous donner le résultat final parce que je l'ai tapé en entier pour pas que je l'ai tapé devant vous euh, parce que c'est pas particulièrement fun. Hop, voilà. Ça, alors ça c'est test pardon. Ça, c'est le résultat final. Donc ça c'était la fonction de base. Est-ce que je peux zoomer Non, pas sur ce truc là. On va changer d'éditeur. Allez. Voilà. Donc ça, c'était notre petite fonction de base, là, le, le affiché ici. Très simple. Et ça, c'est l'espèce de mastodon là, sur lequel on a fini. Donc, on a notre affiché, on a notre produit et on a notre formaté. Donc, vous voyez, avec une belle docstring qui décrit bien chaque paramètre, avec un bel exemple et un return, qui le produire avec tout ce qu'il faut. Finalement, il n'y a plus beaucoup de code là-dedans. Regardez, il y a trois lignes de code, il y a il y a 60 lignes de docstring à peu près. Pareil sur l'affiché. Donc on a vraiment un, un contraste énorme. Donc la question qui va se poser au final, c'est laquelle de ces formes est meilleure Ou est-ce qu'il y a une forme intermédiaire qui est la plus agile, la plus merveilleuse, le meilleur équilibre au monde Et la réalité, c'est qu'elles sont toutes bonnes. Euh, je ne vais pas essayer de vous spoiler et de faire alors qui a une bonne réponse dans la classe, etc. Euh, L'idée, c'est que, en fait la taille que vous allez donner à votre code, c'est celle dont vous avez besoin. La première fonction, moi c'est tout à fait une fonction que je pourrais taper dans le shell et puis avoir besoin vite fait ou simplement pour un script que je vais utiliser qu'une fois. La dernière fonction, je pourrais très bien ne jamais en avoir besoin parce qu'elle est énorme pour juste afficher au final une petite liste. Ou alors c'est quelque chose que j'utilise partout dans mon système et je sais que je vais avoir trois stagiaires qui vont arriver le mois prochain et donc je veux que leur IDE leur fasse des espèces de sapins de Noël quand ils vont faire n'importe quoi, je veux qu'ils aient une belle doc euh, parce que je ne veux pas aller les débuguer parce que mon temps est précieux. Donc, tout est intéressant là-dedans et toutes les versions sont intéressantes. Peut-être que vous avez besoin du générateur. Peut-être que ce n'est pas du tout ce dont vous avez besoin. Donc, il n'y a absolument aucune version de tout ça qui est bonne. Et c'est pour ça qu'on parle de sculpter une fonction. Hein. On ne parle pas de prendre ta fonction et de la mettre dans une presse et de faire « fonction, terminé ». Non, on a notre petit, notre petit maillet, notre petit, je ne sais plus, ciseau, c'est ça, quand on sculpte. Et on se dit, voilà, je vais avoir besoin de ça, je vais avoir besoin de ça, je vais avoir besoin de ça, je vais avoir besoin de ça. Et voilà, à partir de là, euh, on a décidé d'obtenir ce qu'on veut. Vous voyez aussi que la démarche, c'est de faire les choses au fur et à mesure et incrémentalement. Pas tout d'un coup, on ne code pas une fonction en entier d'un coup. Déjà, la plupart du temps, on ne sait absolument pas ce dont on va avoir besoin. Et l'autre chose aussi, c'est que Python a quand même beaucoup d'outils pour vous permettre d'étendre une fonction sans péter la paye de base. Et il a les mêmes choses pour les classes, il a les mêmes choses pour les modules. C'est quand même bien foutu. Euh, on peut euh, faire des releases et après autoriser aux gens euh, la possibilité de continuer à utiliser leur vieux code tout en rajoutant des fonctionnalités. Donc essayez de garder ça euh, en main. Et voilà, on a terminé ça. Vous voyez, ce n'était pas sorcier au final, on a juste euh, incrémenté un petit peu. Et donc on va laisser. Euh, bah, je vais laisser maintenant la parole euh, bah, à toutes questions que vous pourriez avoir. Et puis une fois que j'ai fait ça, on parlera un petit peu de demain. Alors, est-ce que vous avez des questions là-dessus Oui Alors, c'est une excellente question. Pourquoi on a passé le préfixe Eh bien, tout simplement pour des raisons d'API. Euh, L'API, c'est comment le monde extérieur va voir votre fonction. D'accord Et à un moment donné, il faut avoir le choix entre la flexibilité maximale ou alors la facilité d'utilisation. Et une personne, quand elle va se regarder votre fonction, elle va se dire oh, « Pourquoi je ne peux pas passer un préfixe en paramètres ?» Voilà, elle va se dire ça. Donc, on va se dire on fait ce choix de permettre de passer un préfixe, quitte à ce que l'implémentation en dessous fasse autre chose, on s'en fiche au final. Mais l'important, c'est toujours de se mettre dans la peau d'un utilisateur qui va arriver, qui va regarder, soyons honnêtes, votre fonction, il va la regarder en deux secondes, il ne va pas aller creuser dans la doc, etc. Même, probablement, il ne va même pas la regarder, il va la tester en, en bruit de force dans son shell, en essayant tous les paramètres possibles pour voir si ça marche. Et au bout d'un moment, il va trouver le truc, il va se dire, ah, je me disais bien qu'il y avait un paramètre préfixe ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc on essaye de se mettre, imaginez-vous en train d'utiliser la fonction un vendredi soir à 2h du matin, vous avez mis un truc en prod avant le week-end, vous n'auriez pas dû le faire, et vous avez cette fonction et vous ne retrouvez plus les paramètres. Pensez à vous à ce moment-là, et vous aurez une bonne idée de comment créer une API. Qui d'autre Oui Alors, excuse-moi du coup, je ne t'entends pas. Tu as parlé de du fait que tu n'en mettais pas tout le temps partout. Ok, alors déjà tout à l'heure j'ai oublié de répéter la question. Donc euh, la question c'était pourquoi on avait mis préfixe en paramètre. Et là c'est la nouvelle question. Euh, c'est donc euh, pourquoi.. Ah, quelles sont mes guidelines pour choisir comment est-ce que je vais du type item ah, ou non Alors il euh, y a deux choses. Un, vais-je partager ce code Est-ce que c'est du code réutilisable ou pas C'est la première chose. Et la deuxième chose ça va être euh, est-ce que la taille du projet, je pense qu'elle va finir par justifier N'oubliez pas que c'est incrémental le type-inting, vous n'êtes pas obligé de mettre ça sur tout le projet, vous pouvez mettre ça sur juste une fonction de votre projet et c'est déjà génial, il n'y a pas besoin de plus. Ensuite, euh, la troisième chose, c'est que, est-ce que je pense que cette fonction ou cette partie de code que j'essaie d'identer, elle est suffisamment complexe pour que je risque de passer des choses ambiguës ou qui ne vont pas, et qui vont pas être parfaites Ce n'est pas vraiment une science, hein. on ne va pas se dire, voilà, il y a ces règles-là c'est à l'appréciation, je me plante régulièrement et puis bon, on fait ça avec un petit peu d'expérience, de, tout simplement. D'autres questions C'est terminé. Voilà. Euh, donc, euh, bah, très bien. Pardon Ah, il y a une dernière question Je ne sais pas, on a du temps encore. Euh, il est 55, il me reste vraiment 1 minute 30. Vas-y. Oui. Un seul élément Euh, J'ai du mal à imaginer ta question. Alors, tu me demandes si la fonction affichée voulait prendre qu'un seul élément. Oui, d'accord. Mais, ce... Mais du coup, l'intérêt de ça, c'était qu'elle fasse un déroulage. Si elle prend 1, euh, tu voudrais qu'elle puisse prendre 1 et un itérable aussi Alors, dans ce cas-là, tu vas vérifier s'il si est itérable. Tu peux vérifier si quelque chose est itérable en appelant iter dessus. Et si jamais c'est pas itérable, tu l'affiches juste bêtement. Mais moi, ce que je ferais plutôt, c'est que si quelqu'un me passe ça, je mettrais un gros assert. À la limite, si c'est quelque chose qui est important pour toi, je mettrais un gros assert. Pour vérifier que ce n'est pas le cas, et dans mon message d'erreur, je dirais utiliser plutôt la fonction pour un élément, personnellement. Voilà, je conseillerais de faire deux fonctions, quitte à faire une fonction de dispatch qui, elle, détecte et qui passe aux deux fonctions nécessaires. C'est plus propre que d'avoir cette espèce de Et c'est ce que fait derrière Request, par exemple, c'est-à-dire qu'il a un gros truc qui attend tout et qui accepte tout, mais en fait, derrière, c'est plein de petits trucs qui acceptent différents. Ok, très bien. Alors, euh, donc du coup, demain, vous êtes le bienvenu demain après-midi à l'atelier euh, Outillage d'un projet Python. Et aussi, on m'a signalé dans l'oreillette qu'il fallait que je vende des t-shirts. Alors du coup, euh, vous savez que l'association fait tout ça gratos. Et ils ont vraiment très peu de sources de revenus. Euh, les t-shirts cette année sont super cool. C'est de, de l'American apparel, c'est du coton, c'est super confortable. Et ils sont assez beaux. Euh, on ne prend pas une grosse marge dessus. Et très franchement, euh, si on n'a pas un certain nombre, on perd même de l'argent. Achetez des t-shirts Allez, passez une très très bonne journée